La vidéoscopie, c'est votre moment préféré et je me demande si c'est le mien quand j'entends les douces syllabes hautement françaises de ro ka ya dia lo voilà alors j'ai découvert, par euh, comme ça une petite recherche de curiosité, que nous avions exactement le même âge à trois jours près, voilà, cette belle égérie de la cause euh, cosmopolite, euh, féministe, indigéniste, à tendance agressive, et ma cadette de trois jours, et nous partageons la moitié de la peau d'ébène, partagerons-nous également la moitié de nos idées mmh, mmh, mmh, mmh. J'ai une petite intuition à ce sujet, c'est parti. Quand on parle de la Parisienne, on va imaginer euh, la femme longiligne, euh, blanche, blonde, euh, les yeux bleus, enfin, assise sur son canapé. Euh... Alors, vous me voyez sans doute grimacer, c'est le timbre de voix. Euh, les yeux bleus, enfin, assise sur son canapé. Euh... Je trouve qu'elle a un timbre de voix atrocement désagréable. Euh, pardon, euh, Fatima, ou je ne sais pas comment tu t'appelles, mais... Euh... Ça perche, ça perche, ça perche. C'est dommage avec un coffre pareil que tu ne saches pas respirer parce que c'est vraiment grinçant, c'est désagréable. Blonde, les yeux bleus, qu'assise sur son canapé euh, avec son verre de vin. Euh... Oui, bah, je ne sais pas quel est le problème à être assise euh, sur, son, sur son canapé puisque manifestement euh, vous l'êtes aussi. Bah, au moins, moi, j'aime bien quand les Africains sont cohérents. J'aime bien le boubou, en fait, je trouve, que... <rire> paradoxalement, tu vois. Il y a un côté euh, cohérence avec le refus de l'assimilation jusqu'au bout, c'est-à-dire que euh, je n'appelle pas mes enfants euh, comme ceux de, de l'endroit dans, dans lequel j'habite, je m'habille différemment. On m'appelle, gentleman, bisou, mannequin suprême de luxe de Paris. Et en plus, je vous casse du sucre sur le dos en vous reprochant de ne pas, pas m'intégrer, enfin, ne débordons pas. Là, il est question de la femme parisienne qui, manifestement, n'est pas très inclusive. Donc, rocaya et Consoeur, beaucoup d'allitération en K et en consonne, euh, reprochent manifestement à la, à la parisienne de ne pas les accepter dans ses, dans ses rangs, alors qu'elle euh, qu est, si je ne m'abuse, euh, née en France et qu'elle y a grandi. Euh, mais elle n'a pas dit les parisiens. Hein, elle n'a pas utilisé le neutre du genre, les parisiens définissant les hommes et les femmes, elle a dit la, « La Parisienne ». Donc y a-t-il une, une susceptibilité de la Parisienne, une unicité Est-elle un concept social Est-elle un concept politique Est-elle un archétype mobilisable ben, J'espère qu'on va le découvrir grâce au, à l'extrait de ce documentaire de l'inénarrable Rokaya Sur son canapé, euh, avec son verre de vin, euh, qui mange bio, qui traîne que dans les canapés. Alors après Fatima, Samira, hein, c'est tout de suite très chamarré, très bigarré, c'est aussi gay que l'assimilation la, de couleur de ses, des bouts d'oreilles de rokaya complète la proposition avec trois, trois mots. Hein. On espère que ce ne sera pas les seuls de la, du reportage, qu'on aura l'occasion de la revoir. Et évidemment, euh, ces mots sont assortis, sont délivrés avec une inflexion moqueuse, hautaine. Qui mange bio Qui mange bio Moi, tu sais Samira, moi j'ai tendance plutôt à manger bio. J'essaye. Je ne m'arrête pas aux labels, je sais que les labels mentent, surtout quand ce sont industriels. Depuis 2015, euh, j'écris des livres pour parler de l'agroalimentaire et de, de pointer du doigt certains problèmes que j'aimerais voir résolus, euh, notamment la malbouffe et tous les problèmes de santé, puisque malheureusement, aujourd'hui, euh, la malbouffe est la première cause de mortalité au monde. Hein. C'est l'OMS qui le dit, avec un décès sur cinq. Mais on va dire pour simplifier, car ce n'est pas le sujet, que c'est vrai que j'ai tendance à manger bio. Donc Samira, tu te moques de, de moi en fait. Tu me, peut-être à défaut de me mépriser, tu me dénigres. Moi je veux bien que tu me dénigres Samira. Mais est-ce que j'ai le droit de dénigrer le fait que tu manges à l'al? Hein est-ce que ça ne va pas m'attirer des ennuis Donc dans ces conditions-là, j'ai envie de dire... Ferme-la et laisse-moi manger bio Tu vois Parce que c'est pas juste Qui traîne que dans les quartiers chics de Paris, une femme des Oh Mais alors là, attendez... Euh, là, c'est une complète salade tomate-oignon, hein, c'est vraiment une brochette extrêmement dense. Euh, je reconnais, euh, c'est notre copine Inès, du, du Brésil. Hein Attention Stéphane, je t'arrête. Même si elle ressemble à notre amie Inès, la femme qui apparaît à l'écran là, c'est Alice Faille Alice. Inès, la matrice de brésilienne que tu as déjà vidéoscopée, d'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo juste là, c'est en réalité Camille Lorente ou Queen Camille. Elle m'a presque fait oublier, euh, Samira Junior, euh, évidemment, euh, voilé des, des pieds à la tête dans un délicieux camailleux de, de caramel qui reproche à la, à la Parisienne d'habiter les quartiers chics. Comme s'il en restait d'ailleurs encore qui n'ait pas été... Euh, Infiltré ou barbarisé, Toutes les statistiques d'homicide ou de, ou de violence montrent que désormais on n'est plus épargné nulle part à Paris et certainement pas euh, ni dans le 16e ni, ni, ni nulle part. Mais euh, effectivement, il y a des quartiers, très peu, on citera euh, le 5e arrondissement. Alors le 4e, c'est très paradoxal parce qu'il est devenu une maison d'hôtes géante pour touristes du monde entier et un repère à activisme gay, mais euh... certains arrondissements limitrophes comme le 5e, le 6e, le 7e sont encore, euh, à défaut d'être homogènes ethniquement, peut-être un tout petit peu moins cosmopolites, même si tous les métiers de service de basse qualification sont assurés par... Euh des chances pour la, pour la France. Hein. De toute façon, je l'ai vécu très récemment en rentrant de l'étranger. Je me suis amusé à remarquer qu'à une exception près, qui était en fait euh, l'ami que j'allais voir, tout, je, je, je suis rentré d'un pays euh, étranger, euh, l'Écosse pour ne pas le citer, comme vous le savez si vous me suivez sur Instagram, en Italie, en passant 24 heures en France. Et en fait, euh, ces 24 heures étaient purement euh, de la logistique, j'ai dû aller euh, récupérer un badge de parking, déposer ma voiture, aller à l'aéroport, machin, taxi, tout ça. Et en fait, à l'exception de l'ami que j'ai vu, 100% des contacts sociaux que j'ai eu avec des Français étaient avec des membres de la communauté, de la religion, de l'amour, de la tolérance et de la paix, qu'on surnomme désormais dans le milieu la RATP ou qu'on appelle également les chances pour la France. Voilà. C'est-à-dire que 100% de mes chauffeurs de taxi étaient des chances, 100% du personnel au sol à Orly était des chances, 100% des gens qui m'ont répondu au téléphone quand j'ai appelé, je vous dirais pas qui, étaient des chances. Le gardien de parking, parce que la barrière s'ouvrait pas, était une chance, c'était du, du, du 100%. Donc moi je veux bien que vous disiez que vous ne vous reconnaissez pas dans le monde autour de vous, mais je ne sais pas où vous regardez exactement. Boubou, qui est à la fois euh, hyper branchée, mais pas bling-bling. Une femme impressionnante, euh, qui... Euh... Bah, C'est plutôt une vertu d'arriver à être branchée sans être bling-bling. Enfin, je préfère une femme branchée et pas bling-bling à une femme du, du, du 8e arrondissement, avec euh, la haute couture sous le voile, les sandales Gucci en fourrure. C'est peut-être en fait une, une sobriété, une économie de moyens, une forme d'aristocratie de l'élégance qui est inaccessible aux nouveaux arrivants, hein, pour renvoyer euh, à l'inénarrable barricot, dont, euh, apparemment, manifestement, j'ai fait des émules, puisqu'il y en a même un, euh, on va dire, assez volumineux, je vous laisse à découvrir qui c'est, qui tout à coup se met à citer les, les barbares, mais sans jamais euh, mentionner, évidemment, qui l'a fait connaître en, en, en France, ce livre. Donc je vous le demanderai encore une fois, non pas d'aller le faire chier en lui disant, mais simplement de vous rappeler d'où viennent les tendances et qui pointe du doigt ce qui est à suivre en, en, en premier, un physique, un mental. Peur de rien, euh, de pas en faire trop et d'être beaucoup en même temps. Sexually curious than anybody else. Sexually curious than everybody else. Il manque un mot en fait. Donc c'est peut-être une erreur de montage, on sait que Rokaya tu vas peut-être sous-traiter le montage à des Toubab, ben on ne sait pas, ils ne sont peut-être pas à ton niveau, mais il manque un mot, et ça ne veut, et ça ne veut rien dire. Euh, alors là, on a une, une anglo-saxonne, avec euh, une peau d'anglo-saxonne et des traits comme ça, un petit peu, un petit peu à l'espagnol, qui n'est pas vilaine d'ailleurs, on dirait un peu une, une Eva Green version, version Wish, mais enfin c'est déjà bien. Eva Green étant l'égérie dans Les Innocents de Bertolucci, Eva Green version Wish, c'est déjà le dessus du panier par rapport à la moyenne de ce qu'on a vu jusqu'à jusqu présent. Et puis on, peut, on ne peut pas leur reprocher d'avoir exclu les Blancs. Il y en a au moins, au moins une. C'est un peu comme en équipe de France, il y en a toujours un qui fumes, un petit peu nonchalante. Oui, c'est vrai que les Françaises fument énormément. On le voit quand on voyage un petit peu dans le monde. On était aux États-Unis cet été, vacciné, bon, vos gueules. Et en rentrant en Europe, je me suis rendu compte, effectivement, euh, par comparaison, que les Européens fumaient plus que la plupart des autres continents. Et les statistiques montrent que les femmes fument désormais plus et plus jeunes que les hommes, ce qui est un, un tort à mon avis. Donc on donne raison à Fatoumata, hein. il ne faut pas Petit côté un petit peu androïne, mais pas trop <rire> euh, Oui, la parisienne iconique archétypale, hein, dont on va maintenant commencer à montrer les archétypes grâce à la magie des, des réseaux sociaux et qui est imitée d'ailleurs par les femmes du monde entier, euh, n'a pas un profil euh, curvéchus, hein, elle n'a pas, pas des formes rotondes, euh, et elle a une certaine forme de, de, de minceur, voire de maigreur, diront pour les détracteurs. Les Américains, évidemment, qui n'ont jamais peur, peur d'exagérer, l'ont mise en avant avec Nathalie Bay je crois, dans la, dans la série Miline Paris, qui ne se nourrissait que de café et de cigarettes, et qui était mince comme un, un fil. Effectivement, par rapport à un modèle de beauté africain, qu'on verra dans quelques instants. Effectivement, j'imagine que de votre point de vue, la parisienne est mince. Mais enfin bon, on vit dans un monde d'obèses, il faut quand même qu'il reste des minces. Hein. Moi, je dis protégeons les minorités, protégeons les minces hein, dans un monde d'obèses. Elle est almost always straight. Sportive, mais sans avoir l'air non plus d'un boxeur. able -bodied. Et qui fait du yoga, bien sûr. Bien sûr. C'est un espèce de cyborg qui ne grossit jamais, qui ne vieillit pas, qui continue à avoir une vie sexuelle palpitante. J'ai quand même l'impression... Oui, alors je trouve qu'il y a une certaine forme de récurrence de l'obsession sexuelle chez elle, qui est, un, assez déplacé car euh, mon image de l'icône parisienne, euh, c'est pas du tout la sexualité, au contraire. Ce sont en général les moins dispos sur le marché. D'ailleurs, vous allez sur les applications de rencontre, elles n'y sont pas. Elles sont en général avec des... Des garçons CSP, qui ont tous les capitaux et elles y sont depuis très tôt et pendant très longtemps. Euh, donc là, on a une petite personne, enfin euh, une personne de petite taille souffrant manifestement d'un certain handicap, qui va certainement se plaindre que les handicapés ne sont pas assez représentés. Alors, je ne vais pas préempter ces paroles. J'ai l'impression d'avoir euh, les défauts de la parisienne. <rire> C'est pas super fréquent. Oh Alors là, vraiment, on est sur le résumé des décideurs. Voilà. C'est-à-dire que si vous vouliez présenter le mouvement féministe à un extraterrestre qui ignore tout des enjeux sociétaux depuis 10 ou 20 ans et que vous voulez lui, lui, lui présenter tous les acteurs en vogue à tort ou à raison dans, en deux minutes, vous lui montrez ça. Et là, il a la, la panacée. Hein. Donc il a Inès, euh, Alice Coffin, euh, Rocaille Diallo, tous ces gens que nous avons déjà euh, vidéoscopés. Et que je vous encourage une énième fois à ne jamais, jamais, jamais vilipender, m'origéner ni même contacter de ma part. Je ne les contacte jamais personnellement. Je me permets de commenter à titre semi-privé, c'est-à-dire de manière privée mais avec le, le, la législation qui m'y autorise au titre de la capacité à créer un contenu de, de type commentaire en y apportant une valeur ajoutée, hein, d'où la tribune des vidéoscopies que je vous invite régulièrement à signer pour rappeler aux récalcitrants qu'il est tout à fait possible de diffuser des extraits d'un travail si on y apporte son travail à soi en plus. Donc disais-je, je commente et il peut m'arriver parfois de, gri de griffer quand ceux-ci se font les acteurs d'un prosélytisme, pour une idéologie qui est contre la mienne, mais je ne les contacte jamais personnellement. Je n'invite jamais personnellement quiconque, et certainement pas ma communauté, à les inonder d'attaques, à les inonder de messages, ni même à les contacter à mon nom, ni rien du tout. On sait qu'on isole euh, un nom au féminin et que ça va lui dire quelque chose. La parisienne, c'est vraiment une figure publicitaire, euh, quasiment. Une fois n'est pas coutume, Alice ne sera pas forcément le tiroir le plus chaud du congélateur. Puisque là, elle vient de dire quelque chose de sensé. Donc, je pense que ça mérite, comme, de s'y arrêter quelques instants. Pas super fréquent. En français, on isole euh, un nom au féminin et que ça va lui dire quelque chose. Elle vient de dire que euh, la Parisienne était genrée. Et sous-entendu qu'elle n'a pas d'homologue masculin. C'est vrai. Il y a une image d'Épinal, ou plutôt une image du commerce, de la Parisienne, sur qui tout concorde. Hein, je n'ai même pas à la décrire. Tu fais trois recherches sur Insta, tu vois le même profil de, de, de femme, en tout cas d'apprêtement. Et à l'inverse, quand tu fais une recherche sur l'homme parisien, eh bien euh, tu vois que ça ne renvoie à rien du tout, ou à des photos hors contexte, ou à des femmes. Ce qui veut bien dire que c'est une préoccupation essentiellement féminine, mais qu'en dernière instance, vous allez voir qu'elles vont réussir à euh, en imputer la faute au célèbre euh, patriarche caca. À... Quasiment dès son origine. Je m'appelle Rocaïa Diallo, je suis née et j'ai grandi à Paris. Lorsque je tape parisienne sur un moteur de recherche, une succession d'images présente la. Puisqu'on en est à faire des recherches comparatives de bonne foi, hein, eh bien moi, euh, je vais vous proposer dans quelques instants une autre recherche qui, je pense, mettra à mal l'argumentation de Rocaïa et consoeur. Et cette recherche, on se la fait juste après, juste après, juste après ça. Au printemps dernier, je vous ai convié à venir découvrir un pot pourri d'anecdotes ayant émaillé ma vie récente et moins récente. Ça s'appelait la tournée Pas sur le Physique. Je suis venu vous rencontrer à Montpellier, à Nancy, à Bordeaux, à Toulouse, également à, à Lyon. Et vous êtes plusieurs centaines de petits singes à avoir réservé un grand succès à cette initiative. Maintenant, Hugo, le chef monteur, régisseur et ingénieur son, et moi-même, on est rodé, deuxième round, Lausanne, Bruxelles, Paris. Oui, on surdimensionne un petit peu les villes maintenant. Ça sera l'occasion d'aborder un chapitre un petit peu plus spécifique de mes anecdotes qui sera les, les médias. Bah oui, j'ai beaucoup d'anecdotes croustillantes qui me brûlent la langue et que je ne peux dévoiler sur YouTube. Inscription, détail, tout quoi petit à l'écran. Et d'ici la sortie de cette annonce et l'ouverture des réservations, Nono vous aura prévu une petite case ou quelque chose, je ne sais pas exactement encore quoi, où vous pourrez manifester votre intérêt pour éventuellement l'after. Oui, un after sera organiser dans au moins une de ces dates afin que les petits singes et les petites singettes puissent faire connaissance autrement que dans la zone commentaire de YouTube. Si intérêt pour l'after vous aviez, au moment de la réservation, vous allez le manifester à Nono. Bah à très bientôt j'espère. Oui alors l'autre recherche que je vais vous proposer, puisque Rokaya, Fatima, Samira et fatoumata semblaient se plaindre de ne pas se reconnaître dans la Parisienne de Saint-Germain-des-Prés, j'ai envie de demander, par exemple, à Rokaya, qui, si je me souviens bien du premier documentaire, est, je crois, d'origine gambienne et sénégalaise, qu'est-ce qui sort sur Internet si je tape gambienne ou sénégalaise Voilà, je demande maintenant à mes monteurs, sur fond musical, de nous faire une petite entracte des morphotypes qui sortent si je montre, si je tape ces deux, ces deux mots-clés, euh, place à la comparaison, et voyons si, tout à coup, le cosmopolitisme est de, est de rigueur, Voyons si le métissage est de rigueur et voyons si on y trouve un monde pluriel. Vous avez quelque blanc, blanc contre blanc, un peu taupe, un peu blanc coup. Internet a répondu « La Gambienne est noire et grosse, enfin ronde, enfin voluptueuse. La Sénégalaise est noire et voluptueuse. La Parisienne n'a pas le droit d'être blanche et mince. » C'est pas de bol. Voilà. Ça s'appelle une inégalité congénitale. Il faudra qu'elle qu s'y plie et qu'elle se métisse de, de, de force. Voilà. Mais pas dans l'autre sens, par contre. Parce que dans l'autre sens, ça s'appelle l'appropriation la, la, euh, culturelle. Stéréotypée. Un défilé de femmes dans les profils et les silhouettes quasi identiques semblent se multiplier. Mais à la différence, à la différence de moi qui ai fait la double recherche, c'est-à-dire qui ai tapé la parisienne et euh, la sénégalaise, quelque chose me dit qu'elle ne fera pas l'autre versant. Elle va s'arrêter à, à celui-ci. On parie ou comment vous le sentez vous à l'infini. J'ai beau chercher, je ne vois personne qui me ressemble. Ah ben bah c'est marrant moi je trouve. Mais qui décide de définir la véritable parisienne Est-ce qu'il y aurait un guide officiel Si c'est le cas, quelles sont les règles qui permettent de recevoir ce titre tant en pied de parisienne Elle l'envie tellement qu'aux dernières nouvelles, euh, elle était aux états unis en train d'œuvrer. Alors j'exploite je, des informations euh, tirées d'autres choses que ce que j'ai devant les yeux, donc j'en ferai un peu les, mes propres règles, mais une fois n'est pas coutume. Je crois qu'elle est en train d'œuvrer oui, de... les sponsors américains à nous monter encore un peu plus les uns contre, contre les autres. Et il faut dire qu'elle y arrive avec un certain, avec un certain talent. Alors, euh, dois-je me farcir, à votre avis, l'intégralité du nouveau documentaire de Rokaya Diallo Sachant que le dernier, avec les femmes kalipi, j'ai euh, le yoga zumbesque en pleine forêt, euh, ça devait être il y a quasiment un an et euh, j'en en fais encore des cauchemars la nuit. Moi, ce qui me semble beaucoup plus intéressant, et votez d'ailleurs, je vous mettrai des deux solutions en, en commentaire et vous likerez celle que vous préférez, c'est plutôt de euh, sonder les médias qui mettent en avant cette image de la parisienne, comme par exemple Vogue, qui a une série sur Internet qui fait des, mille, des centaines de millions de vues en cumulé, et qui met en avant... Des archétypes féminins comme ça de citadines de métropole. Et pour le coup, euh, le consensus féminin est unanime puisque tous les commentaires sont élogieux et dithyrambiques. Et il y a à boire et à manger sur Vogue pour des mois et des mois et des mois. Voilà. Donc dites en commentaire si vous voulez la vidéoscopie de la parisienne version rokaya ou si vous voulez une parisienne de Vogue. Vrai ou fausse Et puis en question subsidiaire, évidemment, laquelle Voilà, à vous de jouer dans les commentaires et également entre les vidéos. Je ferai un petit euh, sondage auquel il faut pour accéder, être abonné. Donc si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne, mmh. qu'attendez-vous les enfants C'est le moment, voilà. Et pour ceux qui auraient raté l'arrière-train de Rocaillard en train d'onduler dans la forêt, eh bien il est là au bout de mon doigt. Et surtout, ne faites hein, pas un montage de, de, de cette image qui pourrait ensuite vraiment... Euh, laissez les portes ouvertes à tout, toutes les interprétations, vraiment, euh, les enfants, je vous y encourage, ne, ne le faites pas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh,